Salut les jardiniers, alors aujourd'hui je vais vous parler du compost. Donc euh, pour faire du compost il faut plusieurs euh, matériaux euh, qu'on trouve dans la nature, quoi, on va dire. Donc la première chose, si vous avez une terrasse, bah, tout simplement, il euh, faut la balayer, récupérer les feuilles mortes. Salut Yo <rire> Donc on récupère les feuilles mortes et on les met sur le tas de compost. voilà donc là il y a des feuilles mortes, il y a de la paille, il y a de l'herbe tondue il y a des pommes, il y a des déchets organiques ça dépend ce que vous avez, on peut mettre de tout dans le compost on peut mettre de la paille, donc de l'herbe tondue on peut mettre des branches, des feuilles mortes tout ce qu'il y a comme paille au dessus là je l'étalerai dans le jardin là où il y a les poireaux Donc ici, j'étalerai la paille entre les routes de poireaux pour que ça couvre le sol et que ça favorise la biodiversité des insectes, tout ça. Et ici aussi, je couvrirai le sol. On m'a dit dans les commentaires justement qu'il fallait couvrir le sol pour, euh, parce que c'est mieux pour enrichir la terre et pour favoriser la biodiversité justement. Là, je vais balayer la terrasse et on se retrouve après. Donc, le but du compost c'est d'avoir un mélange de carbone et d'azote. Dans l'herbe, je sais que c'est de l'azote et dans les feuilles mortes, c'est du carbone. Donc, si vous mettez de l'herbe et des feuilles mortes, bah c'est super parce que ça fait un mélange moitié carbone, moitié azote. Donc, voilà euh, pour la paille, je suis pas très sûr. Hein, donc, euh, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. En tout cas, bah, il faut avoir la moitié de carbone et la moitié d'azote parce que si vous avez que de l'azote, votre compost va devenir acide et c'est pas bon, en gros il sera stérile, quoi. il n'y a rien qui va pousser dedans il faut vraiment euh, faire un mélange des deux renseignez-vous sur internet pour savoir quel matériau rapporte de l'azote quel matériau euh, rapporte euh, du carbone donc euh, moi je connais pas tout hein, euh, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour qu'on apprenne tous ensemble Tu bien salut bien J'ai tout recouvert. Ah tu ne veux pas faire là Non, je n'en ai pas assez. Plein de verre de terre. On vient d'enlever ce bout de bois. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Salut salut